Bouté, mbote balanéol, balanique, on a vu ce coquille, oh yo, tout coup dans la pour la concept, Oyo yo, yasika, je crois que beaucoup de gens qui s'habituent, la concept, oh yo, c'est arrivent par innovation, pour la quoi apporter, bio toujours un plus par rapport, donc, y'a magambo, oh yo, Italie, un colo, balan zambè, je crois que mission, oh yo, comme dans le Burundi, mission pour la quoi édifier, balan zambè, tout ça pour apporter encore de connaissance, tout ça, tout ça, pour la quoi, tout ça, tout ça, tout ça, tout pour la quoi, tout ça, tout ça, Oyo, bon bonada gabiso partout à travers le monde. Merci vraiment pour la fidélité, pour la niosse, vous allez apporter la émission Oyo, vous allez tourner avec notre frère Kachicha, les Avertis, vous avez déjà été le déjà, vous allez toujours dans cette émission. Le thème de la famille vous sur la religion chrétienne. La religion chrétienne, vous allez pas chrétienne, mais la religion chrétienne est toute la et la wapi. Origine, expansion, évolution et religion chrétienne. Comment l'Afrique, petit bambo, tu peux comprendre, tu les comprendre, tu peux comprendre, tu peux comprendre, tu peux comprendre, minutes, comprendre, tu comprendre, tu minutes comprendre, tu peux comprendre, tu peux comprendre, tu peux comprendre, tu peux comprendre, tout bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bon, bon, Merci à tout cas tout donc Comme Donc comme même je vous la question religion chrétienne. Mais avant de faire une émission, comme d'habitude, je vous remercie de la question de la question de la de la question de la de la de de la de bon de la de la de Papa tu eu une rendre disponible pour la biseau ou disposer pour la biseau. plus que tu es monde qui au panayo. Naba, o, yobazako, qu'on mette qui réellement ma na papa. Yo tabu sa son mots Yo pèse abîme réellement. Moli mona et pesa réellement. Lokomo ko na kate moana mo ko na mo na ndabiso papa. Ya oué na tiki momani yo s'toko passé. Na tiki technique na ma na yo. Na tiki ndeko nga limi na ma boucle na yo. Tiki tutozala même esprit afin que Benanzebe va comprendre réellement vérité zoutépana mots konzi. T'omit tiki. T'omit boaski na ma colona yo. T'enseigne yo honnête honnête au labiso. T'enseigne yo réellement pèse au labiso afin que tu à réellement quelque chose de bien. Parce que le problème, On au travers de l'émission, il y a une solution à la combo de Yeshua. Tu es un bon conseiller, tu es un bon conseiller, tu es dit dit que C'est poussé par, par, par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Nous voulons réellement parler de ta part au nom de Yeshua. Amen. Amen. Amen. Voilà. Donc, on va dévoiler tout ce qu'on a catémission à comme déjà t'es a annoncé, religion chrétienne, Tout comprendre on a à Alors, frère Kachisha, je crois que d'abord on commence à définir un petit peu euh, terme, voilà religion chrétienne, ça veut dire quoi? Comment est-ce que tu se battre? Si religion chrétienne et et la Voilà, frère Limia, tu sais aux on dirait que la On a so mm -hmm. <tra très important puisque encore une fois toi tout ce que nous le moto, c'est-à-dire connaissance, la connaissance, le moto et afin ceux qui veut fait la vérité, tant qu'ils ont fait ce que nous avons ce que nous avons fait, ils que ça Très, très, compliqué, frère Libia. Donc, on a aussi un peu de temps pour puisque c'est une histoire moko, très compliquée, très complexe, et surtout, il y a trop de choses où il se passe, et ça a été la politique depuis, depuis le depuis monde, monde, depuis même avant, qu'il y a Yeshua, mokilawa, donc, il y a religion, il y a une religion qui avant qu'il y ait une avant même que tout le monde m'a e temps déjà avant, puisque tout le monde qui un peu. Donc, euh, terme religion déjà, terme religion, il y a pour la première fois, il y a il y a langage de dans langage dans ma le il y a, il y a Cicero. Cicero, un, Olivier, un, avocat, un on uh, a donc uh, donc uh, ba ane 43 avant Jésus 43. Ça dit tout l'année 43 avant Jésus. Il y a acquis vraiment Koloba que vraiment euh, religion C'est lui au fait. il euh, terre. ou bien avec au définir religion. Alors si c'est bon, na tangon na e, pour e religion esali. Euh, donc, on est relation, ou bien, donc, ko relation à être mokoboye divin. Ça dit, à définir en ôté. A l'objet être mokoboye divin. Religion, cest au fait ce qui est il y a cas, en fait, -à -à des pour ça, il, il y a pour il y a il y a pour ça, il y a pour ça, religion. a émanation ça, a y a ça, a a donc, il faut que sur les lobby pour D'accord, continuez, continuez Voilà, voilà, voilà. C'est-à-dire, nous avons lobby, avocat et puis écrivain. Il y a des qui vraiment à donc terme, religion. Pour nous, on a quatre et puis même avant Jésus, avant Jésus, avant, avant que soit abordé 43. Alors, il faut que à continuer, à continuer, à bongo. Et, en, entre-temps, judaïsme est déjà. Judaïsme est, est -il a -il a déjà plus qu a éboué, que beaucoup. Judaïsme est bandagé depuis déjà création, en sens, il en de à Koutani, dans le sens qu'il y a surtout à Na Moïse, à partir de Wana, dans Mouzambapési, mmh. Moïse, n'est-ce pas, donc mmh. on a dit commandement, de, mmh. et donc, donc judaïsme est Mouzambaki déjà. Entre-temps, il y avait d'autres sectes à l'époque déjà il y avait d'autres secteurs qui ont Ce qui m'a même troublé ça que naba secte asiatique au de et peut a déjà mais en même temps on il une chrétienne donc c'est nous l'histoire l'histoire tout ça à promotion mais tout ça a l'évangile donc besoin à donc puisque il y a des gens qui nous suivent à esprit apéter puisque monsieur tout le a bouleversé à je ça que au faible puisque les michomoko ils ont un faut tout mais frère, déjà continuer fait avant Jésus-Christ religion, religieuse là qui déjà on peut se faire définition à religion on ne définir en c'est dire que contact avec un être divin être divin vous allez donc comprendre bien parce que religion c'est la signification c'est-à-dire que est en contact à un être divin donc quelque part même aussi banganga c'est aussi une religion ça c'est efficace à bango Très important, très, important. Oui. très important. Il y a religion, mm. frère, religion, il y a une religion. Mm. Euh, moni, na, na, na, seka, oui. Dans ce cas, il y a la religion, mais il y a une religion. Et voilà. ça, religion est religion, religion. Il y a une religion bien. Il y a une religion y a religion. Donc c'est-à-dire, religion est Selon Cicero, le bâti que donc, euh, Boudmoutazon Lucas contact n'a être mot, cobo et divin. Voilà. C'est-à-dire, donc, mm. tu m'as bah, très bien, vraiment très bien. Alors, donc, mm. un des rapides, bah, continuer, bah, continuer, mm. bah, continue, mm. judaïsme et ça la pète, donc, dégâts, et ça la pète, donc, ça dit, mm. bah, ça va continuer, mis ça, la maman, bah, il faut sembler la judaïsme, mais ça qui plus, bah, il faut sembler la donc, comment dire je Nzambé, Abraham, hein, donc, donc, donc, voilà, justement, il y a l'Ancien Testament. Bah, il faut continuer, il faut continuer. Si tu es comme si tu es dans la tangu, de il y a la ye. ye. ye. région de la région de la région de de parce bah, bah, religieux, mais il y a judaïsme. Il y a judaïsme. Parce que quand vous avez quoi, il y a c'est normal, il y a un il y a un hein. milieu mmh. bon, voilà. so hein. où il y -ko existait, wana, et ça mmh. a le judaïsme. Donc, il y a un milieu il a judaïsme. Donc, il y a un milieu à il a où il y a le milieu il y a où il il y a un où où ça existe, hein. Je... Bien sûr, bien sûr, et comment je suis un le cas, je suis pas le cas, je suis pas le Donc, pas le cas, je Donc, pas oui. euh, le Ça je suis pas le cas, je suis pas le cas, Israël. Aujourd'hui, il y a Yeshua, il ni a des prophètes. Bref, le judaïsme continue tant que le sommes Tant que judaïsme, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, a bien, que bien, bien, bien, donc, c'est à dire, bah, sacrificateurs, c'était comme ça qu'on les appelait. Bah, était, Quand y a les les gens pensent que bref, donc c'est combat. En fait, pour la Jésus-Christ a boudin, combat à l'époque. y a combat Mais c'est le coup, et bon, il a qui que Jésus Christ a ne peux Jésus Christ que c'est bon. Je ne peux que c'est bon. que Jésus Christ est que que que a que que bon. bon. Il persécuter donc euh, chrétien donc, avant que donc, donc Jésus Gamaliel mmh. Gamaliel maître enseignant donc Saul oh il y a Paul après c'est-à-dire sol, sol, le plus élevé mais Paul est le plus petit. Il le petit petit de Il y petit il a un So puisque Puisque que bref, je veux dire quoi? Ouais. Y a mission qui a Ok, mission a été. il était avec eux. occupé, eu, été. Après, a il a eu, a Après a donc, a donc, a donc a mm. le mm. bref, tout qui est mission Entre temps, judaïsme est continué, ok? Voilà christianisme est continué. Donc donc, je, donc le judaïsme est continué. Après, tant qu'on est on a faim donc, il y a 34 ans et demi, il y a un coup de feu, un secoui, un petit coup de feu pendant 50 50 jours. Après, Saint-Esprit, avant Saint-Esprit, il y a un peu de feu pour Saint-Esprit. Mais je vais vous dire que vous avez un acte des apôtres, chapitre 1. La place est donc le christianisme, entre guillemets, puisqu'on a expliqué pourquoi. Et vous avez un peu de place pour te mettre à Matilicolo, Saint-Esprit et Kiti, de sikoyo Église, ou bien Christianisme et Banda Mais ce que tu as christianisme, qui et dit que que il entre autres. Paul entre Barnabas. Basomni basom moto bengengo en donc Turquie donc na Turquie. Si vous partez en wana oh Bazar Batou, Oyo, Onani, à partir de la personne, est chrétien, Balali y à une histoire et Bandakisko Plashouana, de Tobé Mosco, qui est en naissance, ya terme, ouana, christianisme, Alors, a parce que je vois que c'est. Voilà. Alors, si vous un Tangu, et ce tu premier siècle donc donc il y a des 60 des disciples, des apôtres qui donc actes Mais entre temps ils se sont créés des ennemis pourquoi? Puisque si que l'histoire de la Bible? Tangu, il à, à, je veux dire à part le reste ce c'est quoi le troisième jour Il y a aussi quoi, bah, gouverneur le gouverneur, bah, donc, euh, donc bah, juge ba bah, bah, policier libéros soit tombé selon ba moi Baïképo Baï Baïkoyi que que y banani bahani bah mais tu tu tu tu tu tu tu tu comment Vraiment, euh, comment dirais-je, donc, traqué. par contre Pour stopper la persécution. Pour stopper, n'est-ce pas, le mouvement. Le mouvement. dès que que ça, Comment je que je veux dire, on que je veux dire, c'est que je on a c'est on je la parenthèse. Et ça, pasteur, il y a le lot. de la de la cest à il y a de la vie de la vie donc donc la vie vie vie de la vie de la vie de la vie de la vie vie de la vie na profité de la vie de la vie donc, Christia a décapité Bango. Pourquoi Puisque Bazaki tellement, tellement persécuté que Bakou a été librement. tout ça. Donc, on a Alors, que librement, a été librement, Bakou librement, Bakou Kosa a librement, a librement, a été de Bakou librement, a a été librement, Bakou Kosa a été librement, ce que a été librement, que librement, bah de ko, silence de mort. Mm. Eh, église est couffée. L'église <laughs> est Silence de mort. Tu as tout ça, tout ça, 43, 44, oui. ba, ba, ba so, ba, ba 60, donc après Jésus-Christ. Et ça, dit que, l'apôtre, va disparaître. Si y a un Et de temps, va profiter ce oyo a, ça capare ici qu'on a donc on a une religion chrétienne on va dire église romaine église romaine c'était quoi l'église bah c'est quoi cette église romaine on église romaine est allé au pays tangu au comment dire et gens qui quand qu'il a années 300 300 et quelques, je pense 320 mutumbo ba za ko benga ye Constantin. Voilà, c'est la qui empire, empire constantin. Après qui empire, empire romain. Empire romain, empire romain à l'époque aussi, voilà. Voilà, Il y a un problème avec l'Église romaine, puisqu'avant comme Église catholique, c'est-à-dire Église et donc l'église romaine. Il a Qui n'avait rien à voir avec euh, euh, l'Église chrétienne en fait, l'Église. Oui. Mm. Basaka, pareil, na christianisme. Ok na basuango. Mm. bazuango Na don encore. Mm. Ok. Basuango. Attends, mm. basko, très bascofi. Basko, tout bascofi bien sûr il qui a que disciples je pense que je pense frères mais super qui m'a dire comment qui a faibli Parce que le silence c'est que ça, depuis les 60 après jésus christ année... donc 300 donc en fait année 300, 300 constantin a été donc toi, a une vision. Voilà, selon hier, pour vision, on peut pas tout vision que hier soit bien lié, Donc mission, bonabotu ça fait gagner, mais à l'époque, tu vois, les vampires, ils ont, qui divise. Frère, au tout nous avons battu tout frère. Nous avons Nous avons battu tout le monde. Nous avons et bandit les Tshikaté, bah rien, ils ont quitté à Tu vois, ils ont, ils ont l'Orient à ceux qu'osent fondation, Il mm. mm. y avait d'autres peuples à l'époque, frère. Dans la Bible, bah, le seul africain au oh, batagnabib bah, bah, ouais. Et puis à l'époque, pourquoi puisque il y avait, une bah, bah, bah, parenthèse. Mm donc à l'époque, Banaiba, Ba bah, Jif Moussou, on okay, a même que c'est réfugié et et choupi, hum. mm. mm. à Pinaï Tchopi, vous savez. C'est-à-dire cest même la bonne nouvelle et combat qui tient à Katié Tchopi, À l'époque déjà. Mais bref, Nazoulin comme on a Il mais, mais l'Égypte, pas... l'Égypte aussi était en Afrique, hein. Frère Égypte, vous savez comment ça va pro Tout ce territoire, tout ça va promotion, il y a donc évangile. Oui. Mais l'Égypte, mm. exacte, roi force du mal. Ah, bon. <cute> yeah. Yeah. Eh, mais oui, puisque je oui. bah, bah, bah, bah, bah, donc euh, ka, bah, alors, bah, -ti, bueno, bah, mm. donc eux aussi bah, donc oui. avaient leur Dieu, donc il a dans il y a donc il y a un donc il y a y a a Uh, uh, Comme uh, uh, si uh, si si, si, so a constaté un premier, à n'a pas 300, je pense 25, il y a un à évêque, à conseil avec le Sangisabango, il, euh, euh, il y a un de pour rétablir d'abord de la Il y a un autre il y a un autre temps, il y a a il Ma sélection, n'est-ce pas? Ma sélection, il y a, a, a, a, a, a une uh, page biblique Entre autres, il hmm. y a quelque chose qui il il y a une chose qui il y a en il y a chose chose il il y a C'est un peu ça, si on peut le dire. Oui, voilà. C'est l'intérêt de Il y a moni, il y a mon moni, il y a mon moni, il y a mon moni, il y a mon moni, il y a mon moni, il y a mon moni, il y a a vérité dans il y a il y a dans la carte. il y a il y a mon il y a à tout temps, oh, oh, oh, mm. bah, y a si si des bah, embêtées. Bah, mm. eh, donc, une bah, si expérience, Donc, donc, Bref, e es euh, ça qui est a concile Alors, tant que concile, c'est lui. Desquels a mis, qu'on religion, la religion l'église romaine, donc église romaine, place. Entre temps, Nani Constantin, à à à ça religion donc, donc donc à l'époque va Constantinople c'est-à-dire ça les comment la Jésus-Christ le donc croire, ils en la paix, donc renversé et pourtant ils acceptent donc c'est ça bref et pour ça là que va continuer jusqu'au bongo ma camp mais qu'est-ce qu qui se passe c'est intéressant. <mix> Qu'est-ce qui se passe maintenant Si <mix> on a dit, gens on a en 1400, ils ont été en 1400, ils ont été en 1400, ils na 1400, 1400, 1400, a la révélation catholique 1400, est si <mère> oh on dit, l'église, corps du Christ, l'église universelle, c'est ce que Église universelle, c'est ce une église catholique. L'église, corps cor, cor, cor, cor, cor, cor, de Christ, c'est une universelle. Quoi, Pour la pensée, non, non, non, non, L'église universelle, il y a une définition catholique, a, Église universelle, ou bien l'église, il y a l'État. C'est-à-dire à l'époque, il face à la une église catholique. Et comme une église d'État. Voilà, voilà, comme une église vraiment d'État. Alors, il y a eu mon et c'est-à-dire qu'à l'époque, les catholiques, c'est-à-dire qu'il boyé. a eu l'apôtre Pierre, c'est premier pape. Bien qu'il a signé à Koufari, bien sûr, il y a Koufari dans l'année 60, donc 60 après Jésus-Christ, il y a eu le premier pape. Ba, ba, ba, ba, pour ba, quelle, pour même pas pour na donc religion chrétienne entre guillemets. na donc archive frère Limia premier pape église catholique apôtre Pierre mais ce qui est tout à fait faux c'est que donc faux mais ce si maintenant que ma Mais entre temps, tant que te vous êtes tous des frères, tu vois, ensemble. Même dans la Bible, ke au début, ils ont, donc ils i's, avaient tous en commun. Bah au kabala ensemble, ça oh tout ça. Mais ce que l'Église romaine est, est kaboli ce Et peci, bah, père de l'Église pas tout simple. Je le père de l'église, ce suis père de l l fous, l que le père qui a c'est père a 1400 de... Oui, peut qu'on définit le plus, il est père de l'église. c'est -tout, tout simple. Il est -tout. Il est division. de l'église c'est-à-dire que ce sont des gens supérieurs par rapport aux autres. que euh c'est oui. oui. Tu sais que a une mission de bah, si oh, si la bah, bah, révéler en tout cas de la Mon Seigneur, voilà. euh, mm. frère, bah, père, e, moun, mon Père, qu'est-ce que a mon Père mon Mon Père, Mon Seigneur, C'est-à-dire Comment dire Le euh, pont entre batu bateau et Ce qui est tout à fait faux. C'est-à-dire l'église, donc, et et en pleurs, il y a Batou, il y a Moussouni. Église catholique, comment est-ce que ça Moussouni Entre-temps, il y a 1400 chico, il y a il y a 1000 il y a 1000 chico, il y et il y a l'époque chico, il y Bible Et a 1000 chico, il y tu la Donc c'est pour dire que, le système pour Oh la Bible nous, nous dit, que vous connaîtrez la vérité et la vérité, la vérité vous affranchira, vous rentrez libre. Ce que beaucoup parlent de Bible, ils la ils ont mal vérité, ils ont la quatre belles tellement que ceux qui mettent 8 ans avec l'esprit de Dieu à comprendre. Alors pendant que Baré Bato, docteur dit que que qu'est-ce qu'il faisait? Nous parlons de la Bible pendant bino, qu'on expliquait bino. Alors comme ils c'est romain, on suppose que la langue la plus parlée à l'époque c'est la langue nini, latine, donc latin. Latin. Ce que la Bible catholique est latin, en latin. Ce est compliqué. Mais ce type on a 1400, a Bible au Ce y a Bible, mais Ah mon pas la même chose. Par exemple, vous ne vous ferez pas des images taillées. Mais ce que Marie, vous ne Joseph. Tu vois, donc, au côté posterné devant Ekekote. Mais comment est-ce qu'on se posterné devant Ekeko Donc, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais quoi, ce qu'on ne pas de faire ça, Bossam, la même de à bango. Tu vois, penser que, donc, Mouton a tant à oh, mais non. Hmm. Oh, il y a déjà après, Contradiction l'église catholique, alors que c'est là qu'il peut être Bible, en fait. Comment est-ce qu'ils se contredit dans le mal à la carte Bible ça qu'on ne comprend pas non plus. Oui, yoka. y a. exemple, c'est typique. Il n'y linga pas la politique, mais tout le bagage. Dans le Congo, il y une constitution. C'est la constitution. ce la le C'est constitution. C'est la Je sais pas si tu me comprends. Oui j'ai compris. C'est-à-dire qu'on Susuy, we mais ce it. Don't call you at the a Tangi a Monike, there have been contradictions. Don't pair the legs, one of the face. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, c'est que, dans à de l'église, ce que vous faites ici, Frère, batoumbaye. Batoumbaye. Batoumbaye, bon, si il y a un autre. Frère, il y a un Tant bon, je rappelle l'équipe va continuer. Si quand on a 1500, il y comme on est là qui, Martin Luther. Est-ce que est qu réformé. Hmm. En fait, on va parce que on déjà. Si c'est possible, parce que je crois que butermons mm. sur la chose à laquelle a est bas origine des religions chrétiennes. Nous vous expliquer. Et je crois que dans ce tête on est heureux parce que c'est le sous-thème sous-sous pour poursuivre en fait, parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport au bas réforme de niveau cota. Je crois que là, on risque il y a au cota la éloquence sous éviter. Très bien, très bien. Ouais, parce très mm. très parce bien. que, bah, tu vas comprendre, n'est-ce pas, religion chrétienne n'importe qui. Si vous ne pouvez pas le conclure, passer dans 5 minutes de retour conclure n'est-ce pas thème n'abîme sur la chose. et bien. Ceux qui te comprennent m'ont montré c'est l'Église catholique, mon tour, aya qui, que, pansana loba cette religion chrétienne est partout, la forme aujourd'hui bien l'Église catholique. Avant mais tout comprendre, il y aya ni ni a, la réforme. Ceux qui te comprennent les leurs, oh yo, ceux qui catholique et pansan gens, Église gens, religion chrétienne de pansana qui monde entier, expansion même en Afrique mais pas la mission, c'est grâce donc à l'Église catholique. Avant de n'étaient pas dans le niveau de la réforme, on peut l'en conclure un peu. Voilà, donc bon. on a raison, puisque réforme, hmm. on dit, on a dit, on a la réforme, on ce qu'on a mis l'église de réveil. De réveil, donc, voilà. Et, dit, voilà. Donc on a conclu, on a, hein, comme ça, ouais. réforme, on a la réforme est dans l'église de réveil. Église de réveil, voilà. De réveil, ça. Voilà, mm. donc on mm. s'est dit... Euh, Église nous frère c'est le capital l'église catholique est en Afrique frère je les gars en Afrique par rapport à la politique na église et c'était à l'époque normal dans sais, l l Donc, est est à la doctrine catholique, non, catholique, c'est qui? Na y a l'État. obligé à catholique, puisque là, est bien structuré. Pourquoi? Puisque Romains, à l'époque, ce sont eux qui dirigeaient le monde, monde. Alors si vérité, est et ça na Bible, les gens là, alors, ce que c'est que la religion chrétienne est salami, mais ce que moi veux dire, c'est que je veux la vérité captive. Mouana, pour le ba, ba ba, a, ango, si kona, la émission, anini, y a de réveil qui ont été dans branches et des orthodoxes protestants on a il y a l'église de réveil moi c'est-à-dire que calvin Jean Calvin mouvement, il dans quatre églises catholiques mais moi voilà. bah pas si moi bah ni je branche pensez pas na ko ne tous plus que donc je pense que ça va c'est bon, je crois que c'est bon, en fait je crois que pour l'anlèo tu tout le monde qui dans le niveau où il y a la religion chrétienne mais je crois que tout c'est la base est dans le niveau où il la religion chrétienne c'est que la suite est tout petit peu comme Frère Chalobi Awa la réforme, tu vois la Bible de réveil je crois qu'il y a un mot tout et qu'on a en tout cas consacré des la religion chrétienne qu'il y prochainement donc pour comprendre un peu cette religion chrétienne il y a une religion donc il y a une religion. et puis il y a une évolution jusqu'à ce que tu commis oyo je crois qu'ils ont la mission pour la prochaine disons la semaine nous Zalikoya, comme tout le monde tous les mercredis mercredi prochain donc ils ont la suite avec l'église de réveil Toujours dans ta chaîne, Je la va faire pour terminer cette émission. Tout débordé parce que là-bas, mais C'est pas facile. C'est vraiment pas facile parce qu'il y a beaucoup à dire parfois là-bas. conclure. De bon, pour conclure, le nouveau. Avant on la faculté on de la classe, il en faut fait que en -en. la matière classe soit classe. bien puisque c'est important, il Il faut expliquer sans pour autant pour continuer à faire ça, je vais merci dire que je Merci vous la que je euh, merci merci merci que Nous vais la dire la je merci vous dire que vous vous dire que je vais la dire que la vais Motemananga, mananga he salia yo color sualsa la manga indegue yo iglesia Yeshua hoye mote mananga Yawi he saliese kayo l'abondance